Bonjour, moi c'est Iris et je suis experte cybersécurité au sein de la Société Générale que j'ai rejoint depuis février 2020. Aujourd'hui, mon travail au sein de la Société Générale ça consiste avec mon équipe à travailler sur deux pans. Un, la stratégie de la protection de la donnée pour éviter qu'on vole des données au groupe. Et deux, la stratégie de détection et réaction, donc comment détecter et lutter contre une attaque cyber. Pour travailler sur cette stratégie, notre travail va s'organiser autour de plusieurs axes. Donc, Le premier, ça va être définir la stratégie en identifiant les zones de risque à couvrir et ensuite définir les mesures et les contrôles pour justement couvrir ces risques. Donc typiquement aujourd'hui, dans mon équipe, on travaille sur comment identifier une intrusion au niveau du réseau de la Société Générale. L'un des intérêts de mon travail, c'est vraiment le fait qu'on échange avec plein d'interlocuteurs différents, que ce soit en France ou à l'étranger, mais aussi de différents types de profils. C'est-à-dire qu'on va travailler forcément avec des experts cybersécurité, avec des personnes côté IT, parce que c'est là où on va déployer nos outils, mais aussi avec des métiers, parce que finalement, la cybersécurité, ça reste l'affaire de tous. Et notre but, c'est vraiment de mettre en place des mesures, des outils qui sont indéployables, mais qui sont aussi exploitables par les utilisateurs. Et c'est vraiment un des challenges qu'on a aujourd'hui dans la cybersécurité, c'est de ne pas être une contrainte ou un frein pour les métiers, mais d'être vraiment un facilitateur et de les accompagner dans leurs tâches de tous les jours. Aujourd'hui, travailler dans une équipe qui traite de la cybersécurité, c'est rejoindre une équipe qui est ultra motivée parce qu'il ne se passe pas un mois ou voire même des fois une semaine sans qu'il y ait une nouvelle crise cyber qui sorte dans les médias. Et donc ça, ça fait que dans toute la banque, mais aussi en général, les gens sont vraiment sensibilisés à cette problématique, que ce soit les utilisateurs finaux ou le management. Et donc ça nous permet d'avoir de la visibilité dans tous les projets qu'on mène aujourd'hui, mais aussi d'avoir de l'impact quand on veut pousser une nouvelle initiative ou déployer un nouvel outil auprès des utilisateurs du groupe. Aujourd'hui, la compétence clé pour réaliser mon travail, c'est vraiment la capacité à s'adapter parce que la menace cyber elle évolue très vite. C'est lié à tous les nouveaux usages qu'on va avoir au niveau de l'IT, typiquement le cloud qui n'existait pas il y a quelques années et maintenant on commence à tout faire sur le cloud donc forcément ça amène de nouvelles menaces. C'est aussi lié aux hackers qui sont de plus en plus doués dans leurs actions et dans ce qu'ils font pour attaquer la société générale.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 d'opportunités et ça c'est vraiment c'est vraiment sympa